Les étudiants de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard viennent de recevoir leur diplôme. 600 ingénieurs sur leurs 31 rassemblés pour l'occasion lors d'une grande cérémonie. Emmanuel Rivalin et Eric Debief. Ils ont moins de 25 ans et tous ont déjà un poste. Des ingénieurs ultra recherchés dans leur spécialité, ce qui explique peut-être leur décontraction aujourd'hui. Diplômé, ouais. De quoi, de quand euh, D'ingénieur, je sais même plus. Ingénierie management des systèmes industrialisés. Je suis euh, ingénieur en informatique. Moi, c'est en ergonomie design ingénieur et ingénierie mécanique. Ingénieur en énergie. Ingénieur mécanique euh, en matériaux, euh, diplômé euh, maintenant. Tous ont été formés à l'UTBM, l'Université de Technologie de Belfort Montbéliard. Une promotion fêtée en grande pompe, 600 étudiants et leurs familles, de quoi remplir une salle de concert. Parmi ces nouveaux diplômés, l'ONIS Lacal, distingué cette année par l'UTBM pour une application qui a déjà fait le tour de France. On accompagne toute entreprise et tout établissement recevant du public à mieux gérer leurs évacuations d'urgence. C'est-à-dire que tout responsable peut être équipé de la solution et voit en temps réel, peut monitorer en temps réel. Et, et aujourd'hui, on est cinq dans la société, on vend à, à, à plusieurs industriels. L'UTBM a produit quelques célébrités, vous comme Viviane Lalande, vous -vous youtubeuse vous -vous scientifique capable de parler tournevis ou pomme de terre. Dans le N que vous voyez, c'est l'abréviation de l'azote. D'autres ont réussi aux états unis Il avait le rêve américain et sa start-up a été rachetée par Apple, il avait développé en fait le, le dispositif Face ID qui permet de débloquer automatiquement les téléphones, les téléphones Apple. L'ITBM est régulièrement classé à la 7ème place des 200 écoles d'ingénieurs en France.